Je l'aime lire un psaume. Si nous chantons ce psaume que nous aimons beaucoup, ce psaume numéro 100, 4, 127, psaume chapitre 127, nous lisons la parole du Seigneur. C'est un chant... Merveilleux, psaume 127, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous, vous, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen.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 Que ton nom soit célébré encore ce soir mon bénévole Père, qu'il soit béni et exalté aussi Père et de tout notre cœur nous voulons encore te dire merci Merci de ce que nous pouvons encore avoir ce privilège d'être dans ces lieux, dans ta maison, Père, avec ce peuple qui est à toi, mon Seigneur Jésus, pour te chanter le chant des Sion comme nous l'avons chanté, Père. Ah oh, nous nous présistons encore davantage, mon bénéme Père Saint-Dieu, de ce que tu as prévu encore pour nous dans ce temps où nous sommes, mon bénéme Père, oh Dieu, parce que tu as dit dans ta parole à toi que les projets que toi tu as formés pour nous, c'est vrai, sont des projets toujours de bonheur et jamais de malheur. Et nous te remercions vraiment parce que tu es dans notre soutien, notre appui, Seigneur. Et tes paroles sont une consolation pour nous, mon sauveur béni. Et c'est pour cela que nous te supplions encore ce soir d'être avec nous, comme tu as commencé avec nos pères, de continuer encore davantage, mon Roi, de toucher encore nos cœurs, de voir éléments aussi... Père, pénétrer ta parole dans le fond de notre cœur, bien aimé Père, tu m'y sens vainqueur, enfin, nous puissions réellement aussi la garder comme toi, tu attends de nous, père. Merci encore de ce que nous pouvons voir à ton peuple encore aujourd'hui, dans différents endroits où il se trouve encore bien aimé Père, saint Dieu, que tu as encore le souvenir de vie, mon bien aimé Père, nous te supplions de nous garder Père, de garder ceux qui sont à toi, parce que c'est cela ce que tu fais, mon bien aimé Père, oh Dieu. Nous te remercions parce que tu pourvois pour le besoin de chacun. Merci encore, mon bien aimé Père, saint Dieu. Que ton nom soit béni parce que jamais tu ne nous as abandonné, ni laissé. Des côté, mon bébé père mes parents, tu as toujours été là pour prendre soin de nous, mon bébé de mes pères, oh Dieu, En retour, nous venons parce que nous avons ce désir de voir te louer, te glorifier, chanter les chants de pour toi, à connaissance pour ce que toi tu es, pour nous ce que tu fais, Seigneur, c'est pourquoi nous sommes encore ce soir dans ta maison, non pas par habitude, mon bébé père mes parents, mais par amour, mon bébé de Seigneur seigneurs, oh Dieu, avec allégresse de notre cœur, nous voulons vraiment te dire merci du feu de notre cœur pour ce que toi tu es, Père, combien nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi, et un Père comme toi, un Consolateur, comme toi, Père, béni soit ton Seigneur encore pour chaque antique qui a été chanté en ces lieux, Père Dieu, pour chaque voix qui s'est élevée avec reconnaissance à ton endroit, chaque instrument qui a pu être rétentie, pas à cet endroit pour ta gloire, ou pour ton peuple s'est rassemblé à différents endroits, qui soit aussi béni, Père, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, vous pouvez vous asseoir. Nous... Disons merci à, à notre Dieu de ce que nous pouvons encore avoir le souffle des vies aujourd'hui. Parce que c'est ce que les Saintes Écritures nous déclarent aussi, que le séjour de mort ne peut pas te louer. Parce que ceux qui y ont déjà traversé de l'autre côté ne peuvent pas te louer. Et c'est nous qui sommes de ce côté-ci qui pouvons te louer, parce que tu nous as accordé la grâce d'avoir... Le souffle de vie. C'est toujours un privilège, bien que nous le disions si souvent, de ce que nous pouvons être dans un endroit où nous pouvons invoquer le nom de notre Seigneur. Parce que la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, de tout son cœur avec reconnaissance sera vraiment sauvé. Et c'est pour ça que nous nous, nous réjouissons de ce qu'il ne nous a pas laissé dans les ténèbres, mais il a toujours voulu nous éclairer, nous conduire pour que nous puissions demeurer dans les choses qui sont vraies. Et, et oui, certainement cela, parce que c'est comme ça que l'Écriture dit, mais comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler Il faut que nous entendions parler de lui de la manière dont il veut que soit, peut-être entendu, effectivement, c'est en fait que nous puissions aussi le voir tel que sa parole, effectivement, aussi nous le fait connaître, Enfin, que nous ne soyons pas comme des gens qui ne savent pas à qui ils ont affaire, mais que nous soyons donc dans l'assurance en sachant, effectivement, avec qui nous avons affaire et, et réellement aussi avec qui nous, nous marchons. C'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir être dans une position de voir. Comment est-ce que ceux qui sont à lui le voyaient Comment est-ce qu'ils arrivent à pouvoir également aussi comprendre les choses Parce que quand il parlait, il leur dit aussi pour la question est-ce que avez-vous donc compris il parlait de cela à ses disciples. Avez-vous donc compris Il a ce souci-là pour que son peuple puisse comprendre les choses et surtout aussi qu'il puisse le connaître encore davantage, effectivement. Comme dans Osée, il dit, cherchons et connaissons l'éternel. Car vous connaissez l'Écriture, chapitre 6, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Nous savons que nous avons ces désirs plus profonds si cela est dans notre cœur de pouvoir vraiment marcher avec lui et, et surtout aussi le servir le plus profond de notre cœur. Enfin que le Seigneur Notre-Dieu prenne plaisir pendant le temps de notre pèlerinage à marcher aussi hein, avec nous. Vous vous direz, mais il va marcher avec nous. Oui, mais souvenez-vous qu'il a dit à Moïse, « Mais écarte-toi, je ne peux pas continuer à marcher avec ce peuple. » Ah, je, je vais donc vous laisser, j'enverrai mon ange, c'est cela que Moïse dit, si toi tu ne montes pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Et c'est que le désir le plus profond, c'est que le Seigneur continue donc à marcher avec nous. Parce qu'il nous a bien dit clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'il n'est pas avec nous, alors où serait le chemin Comment pourrons-nous donc avancer? Nous ne verrons rien. Parce que le chemin, c'est lui. S'il se déplace, nous serons s'égarés. C'est pour ça que nous faisons tous nos efforts pour le suppliant de notre cœur pour qu'il soit avec nous. C'est le chemin qui m'amène au bon port. Si aujourd'hui je ne l'ai pas, je ne serais même pas arrivé. C'est pour ça que nous le remercions de tout notre cœur, vraiment du plus profond de notre âme, avec beaucoup de reconnaissance. Parce que il a dit, comme les apôtres l'ont fait savoir, que Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir du miel un peuple qui porta son nom. Alors, nous sommes sûrs et certains que, ah, c'est une grâce qu'il soit avec nous pour pouvoir marcher avec nous. C'est pour ça que aussi longtemps qu'il marche avec nous, nous sommes sur le chemin. Et vous ne comprenez peut-être pas très bien, mais c'est pour ça que l'Écriture dit qu'effectivement, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est comme ça qu'ils ont eu à pouvoir recevoir... Et une puissance d'égarement. Ils n'ont plus. Parce que quand on n'a pas l'amour de la vérité, ça veut dire qu'on n'a pas l'amour du Seigneur. Oui, c'est vrai. Et, et il nous l'a d'ailleurs dit dans les scènes d'Écriture que tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ton Dieu à toi, pas le Dieu de quelqu'un d'autre, mais il faut qu'il soit ton Dieu à toi. C'est-à-dire qu'il faut le posséder comme étant le mien. Lui, c'est mon Dieu à moi. Alors tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout Avez-vous déjà pensé qu'il doit être votre Dieu C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est, est Dieu de tout le monde. Mais il doit être le tien, Parce que tout le monde a une considération de ce dieux. Mais moi, je dois savoir qu'il est le mien. Parce que le mien, il m'a dit, invoque-moi au temps de la débresse et je te délivrerai toi et tu me glorifieras. Psaume 91, je pense, il dit, mais puisqu'il connaît mon nom. Donc ça c'est le mien ce mien là il doit être aussi alors c'est important que nous comprenions frère j'aime beaucoup l'apôtre Paul qui le dit mais qui nous séparera il est le mien l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus Christ notre Seigneur c'est vrai c les tribulations les périls, les pays toutes ces choses là non, parce que, je suis privilégié dans ce monde où je suis parce que j'ai vraiment un Dieu. Oui. Et, et, et la Bible dit quelque chose de merveilleux. Je pense que dans un des il dit cela, montrant comment les choses se sont passées pour qu'il soit aussi les nôtres et que nous puissions nous, nous revendiquer de lui, en fait. Il dit, alors, dans un Corinthien, je crois, c'est un Thessalonicien, je pense, au chapitre 1, il, il nous fait part de cela, je crois que c'est cela, c'est l'apôtre Paul qui le dit, oui, je pense, l'apôtre Paul qui le fait part effectivement de cela, il dit, il dit ici, je pense, c'est cela, et il dit, <rire> chapitre 1, chapitre 1, je crois que c'est le verset 2, il nous dit, nous, ben c'est cela, je pense, oui. oui, oui, oui Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Hein? Vous y êtes? Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisant donc mention de vous dans nos prières. Vous vous souvenez? Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Hey, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous, vous avez été élus. Et notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Verset 6. Et vous-même. Vous avez été mes imitateurs et se dit Seigneur, écoutez très bien, vous suivez, en recevant la parole. Vous voyez cela Il met l'accent il il sur un peu dit en recevant la parole. S'il est ton Dieu à toi, ça veut dire qu'il occupe une place tellement importante dans ta vie. Tout ce que lui, il exprime, effectivement, doit avoir son importance pour toi. Je reviens ici. Vous vous souvenez, pour que nous puissions peut-être voir un peu plus clair les sursources, vous vous souvenez la position qu'avaient les disciples. Quand les seigneurs s'étaient nus debout, effectivement, qu'ils ont fait part, mais voici les temples tellement si jolis, il a dit, il ne restera pas ici, pierre sans pierre, qu'il ne soit renversé. Ces hommes-là, ils avaient tellement confiance, ils aimaient, c'est vrai. Ils ont cru que ce qu'il disait avait son importance et certainement ce qu'il a dit là, ça devait s'accomplir. C'est pour ça qu'ils ont posé la question. Dis-nous quand est là, qu'est-ce que sera-t-il et quand sera là Dans les questions qu'ils ont posées en rapport avec ce qu'ils venaient de pouvoir dire. est c'est comme cela qu'effectivement, que les choses ont été. Donc nous, quand nous avons au plus profond de nous-mêmes, en approchant de ces dieux, et que nous avons vraiment une place aussi importante pour lui, nous devenons simplement des esclaves. En acceptant effectivement de pouvoir se soumettre à lui sans, sans poser de questions en lui. Alors ici, il nous dit donc, il nous dit, et, et cela ah, cela démontre en réalité, c'est important, votre position en Christ notre Seigneur. Vous avez remarqué que nous avons lu, et puis je suis descendu plus bas l'écriture, il dit, nous savons frère, il dit ceci, si, merci, ah, merci, merci beaucoup. Il dit, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est le seul problème que j'ai Merci beaucoup, Satan. Merci beaucoup. Alors, ici, il dit quelque chose, effectivement, après avoir parlé de votre fermeté, ainsi de suite, effectivement, il dit, mais, et puis il parle, nous l'avons vu une fois, il parle avec assurance. Vous voyez, et, il a dit qu'il n'a pas dit qu'il est probablement, il dit, nous savons. Okay, Est-ce que vous comprenez Il dit, il dit, Satan, il, dit, il dit, ça dit, mais, nous savons. Dit, mais, peut-être, ça, c'est vrai qu'on nous dit, mais, nous, nous savons. Nous, nous, nous, nous savons. Et il dit ici, si, frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été. Alors, vous savez, si moi j'étais dans cette congrégation, je sauterais de joie. Ah, ah ben oui, c'est tous les désirs de tout un chacun dans sa vie en tant que croyant. Il se pose la question est-ce est que je suis l'élu hein? Et puis il entend là, on lui dit que maintenant, dit mais nous, nous savons. Ah, que c'est probablement que nous dit, nous savons donc nous avons la certitude que Dieu vous a Amen. élus Amen. et que vous vous êtes des élus des dieux c'était une parole de consolation qui réjouit encore le cœur mais regarde maintenant il dit mais je vais vous montrer quels sont les signes que vous manifestez qui témoignent que vous savez l'élection et c'est là qu'il continue ici, il dit, notre évangile, nous a, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. On ne parle pas comme des, des pharisiens, des saducéens, mais avec, une, avec certitude, donc avec assurance, parce que nous savons ce que nous disons. Et puis il continue, il dit, mais, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ce dit Seigneur, en recevant la parole, vous avez une adresse là cela En recevant la parole au milieu de beaucoup de. Ah oui hein? Beaucoup de de soucis, des situations qui viennent effectivement comme ça. Vous, vous comprenez cela Amen. Alors il dit, mais, il dit Mais quand vous prêchez la parole, vous ne faites même pas cas de vos soucis. Amen. Amen. Vos difficultés, vos tourments, vous n'en faites même pas cas. Pourquoi Parce que la parole de Dieu vous apportait la consolation. Amen. Et écoutez bien il dit, il dit, il dit, il dit Parce qu'il dit En recevant la parole, au milieu de beaucoup de tribulations, et comment vous l'avez reçue Bien qu'ayant des tribulations, des situations difficiles, des épreuves, des, des soucis dans le corps, vous comprenez Mais il dit, mais quand la parole vous a été prêchée, on regardez comment vous réagissez, malgré les problèmes que vous avez, comment vous réagissez, c'est ce qu'il est qui est hein Eh bien, vous la receviez avec quoi La joie du Saint-Esprit. Pas avec les plaintes, non. Pas avec les murmures, non. Mais avec la joie, oh frère. Que cette joie ne vous quitte pas, mon frère. Amen. Que rien ne puisse enlever cette joie que Dieu a donnée. Parce que rien ne peut l'enlever, parce qu'il n'y a rien. Frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour toi et pour moi, quelle est la chose qui peut remplacer ce que Dieu a fait pour toi Même si aujourd'hui, c'est vrai, on vous donnait tous les millions de la terre. Toutes les maisons de la terre et tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que ça peut valoir le salut de ton âme Non. Parce que ce si, si qui réjouit l'âme d'un enfant de Dieu, c'est ce que est son Dieu en Amen. fait. Amen. Oui. J'aime beaucoup les Seigneurs, vous savez, je vais continuer ici encore frère. Et, et je crois que c'est dans Matthieu Jean, Jean, Jean chapitre 10 vous savez, comment le frisien toujours le, bousculait, le, bousculait, le, bousculait, et le bousculait. Regardez, il le bousculé, le bousculé, il est Regardez, il pensait que cet homme était vraiment un homme instable, qu'il savait pas tellement très bien. Parce qu'il le regardait, il savait pas tellement très bien. Parce qu'ils hein. qu étaient vraiment des gens qui étaient tellement intellectuels. Là, depuis, les, ils ont tellement été dans les écoles et tout ça. Oui, hein, bien sûr, c'est le Et quand il le voyait, on ne sait même pas d'où il vient. Lui, donc il n'a pas été dans les écoles comme nous, donc on le bousculait, il connaissait trop ce que Moïse était. Et voilà que pendant qu'il était là, dans jean Matthieu, dans jean 10, nous allons lire avec vous, regardez, là, je crois que c'est dans Jean, oui, c'est dans Jean, chapitre 10. Voilà, c'est que c'est... Et nous lisons à partir du verset, euh, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset 22, jean 10, verset 22. On célébrait donc à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était donc l'hiver. Et Jésus se promenait dans les temples sous le portique de Salomon. Vous voyez donc le tableau? Il était là simplement, c'est déplaçant, puisqu'il était dans les temples donc, c'est déplacé. Les juifs, <rire> l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Ah ben oui, c'était un problème. Hein. Il n'en voulait pas, mais quand il le regardait, il cherchait à pouvoir le vouloir. Ah oui, mais c'était un combat pour eux. Hein. Et tu, ou tu n'es pas, et tu me regardais comment il a continué. Il dit, il dit, Jésus l'a reproduit. Vous voyez les tableaux? Il était là tout simplement dans les temples. Il causait problème à personne. Mais seulement les faits qui sont là, ça les troublait. Ah, il est particulier. Même s'il dit un mot, les démons sont des badanes. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous vous dites, mes frères, ça veut dire, mais regardez très bien. Il est certainement venu, passé, démos, est il passait, les démons, il mais pourquoi tu venu pour nous troubler Vous connaissez les écritures. Si, si. Alors, il s'est dit, Jésus lui ai répondu, mais je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Il a quand même dit, il dit, mais pourquoi tiens-tu notre esprit en suspens Mais il leur avait quand même fait part de cela. Il était quand même. Puis dit, les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Il était quand même ferme et sûr de ce qu'il disait. Ces gens-là le suivaient effectivement, bah, il dit, mais dis-nous si tu le dis mais je vous l'ai déjà dit. Ce qu'il avait quand même dit. Il dit, je vous l'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Et puis il dit, il dit, il dit, il dit mais je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Le verset 26, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est ça le problème, en fait. Nous continuons avec le lecture. Elle lui dit, mes brebis entendent ma voix, et je le connais, et elles me suivent. Vous voyez les liens qu'il y a effectivement parce que c'est pas possible. C'est là que quand on parle comme l'apôtre Paul le disait que et, vous avez reçu donc la parole. C'était pas. Il est dit plus loin, je pense que dans dans, dans notre écriture il en fait pas. Nous le lirons tout à l'heure effectivement aussi. Donc, il dit, mais au milieu de tribulations, au milieu de situations difficiles, quand la parole de Dieu vous avait été apportée, effectivement, même dans des conditions où vous étiez difficilement, vous avez exprimé une grande joie en la recevant. Or ça, ce n'est pas normal. Pour un homme normal, ah oui, un homme normal dans différentes situations, des épreuves, des douleurs, effectivement, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que j'ai à faire avec cette chose parce que depuis que je suis là-dedans, je ne vois que des difficultés. Ah oui, frères et sœurs, et Dieu a toujours montré effectivement la part de lui qui est dans le croyant. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. Et, et, et là, il leur dit, mais je vous l'ai déjà dit. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi vous ne croyez pas Mais parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que mes brebis à moi, ils entendent ma voix. <rire> et oui, c'est ce que l'apôtre Paul a à pouvoir dire dans hein, je crois, un Corinthien. Au nom de je pense, chapitre 2, probablement. Je pense que nous avons peut-être eu le pouvoir de, de voir ici. Hein, Regardez très bien ici. Je suppose que cela. Oui. Ah, un Salonicien au chapitre 2, il dit, je crois, voilà. Il dit, il dit c'est Samuel chapitre 2, verset 13, il dit ceci, il dit ceci, hein? il dit, euh, c'est pourquoi, comme dit-il, dit, vous y êtes Nous rendons continuellement grâce à Dieu, hein? vous y entendez cela De ce que, en recevant, vous entendez cela La parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous avez entendu cela vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole. Et voilà, donc en fait, pendant que vous écoutiez là, effectivement, même si c'était ma bouche qui parlait, vous n'avez entendu pas ma voix. Vous voyez comment on parle effectivement de quelqu'un qui est spirituel. Ah oui, je crois que c'est d'une de nos soeurs qui m'avait posé la question, mais c'est quoi être de, né de, de, de, de Dieu Être né de Dieu, c'est d'avoir cette expérience de la nouvelle naissance. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a reçu le pouvoir de devenir. Lesquels sont nés de la chaîne ah, de la main, mais sont nés de la volonté de Dieu. Donc, ils sont nés donc de Dieu. Donc, c'est quand nous sommes nés des dieux, En fait, nous avons reçu la parole de Dieu, que nous avons expérimenté, Maintenant, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Il faut naître, donc naître de nouveau. On n'est plus des, des, des hommes mais on est des dieux, en fait. C'est-à-dire qu'on est né des dieux, donc on est né des dieux, donc on appartient donc au Seigneur. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, qu il y a, c'est-à-dire que c'est ça ce qu'on appelle effectivement la naissance spirituelle. Alors, l'homme spirituel, il est différent. Il a les oreilles naturelles, il a des oreilles spirituelles. Par les oreilles naturelles, il peut entendre la voix comme tout le monde, mais en fait, avec l'oreille spirituelle, il s'est distingué. La voix de l'homme est la voix de Dieu. Oui, bien sûr que oui. Il fait la différence. Parce que Dieu parle par la bouche des hommes. c'est vrai. Si, il s'est choisi. C'est lui-même qui a dit. Il a donné les uns comme. Donc c'est au travers de ses serviteurs qu'il parle. Mais ce sont des hommes. Ils ont leur propre voix. Vous avez entendu Il n'a jamais dit que mes brebis entendaient la voix de mes envoyés. Il faut bien lire la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut faire la différence. Il ne faut pas détester l'homme qui porte la parole. il faut, faut faire attention. Parce que ce n'est que comme un, un micro. Vous comprenez Donc, quand on est des dieux et qu'on est né des dieux, vous suivez, s'il vous plaît, on a réellement l'oreille de pouvoir entendre et faire la différence. Pourquoi vous ponctuez souvent d'un amen quand la parole de Dieu sortit Je dis, je ne pas demander de répondre, de répondre, mais, dis, mais pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu porte une amen Parce qu'en fait, quand la parole sort, il réalise qu'effectivement, qu'elle vient des dieux parce que ça, ça ponctue avec ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr que c'est ça et c'est vrai. Pourquoi vous pouvez aspirer et soupirer après le baptême du Saint-Esprit Mais c'est parce que c'est en vous la chose. Je vous l'ai toujours dit ici quand vous le désirez vraiment, il est à vous. S'il n'était pas à vous, vous ne l'aurez pas désiré. Amen. Mais c'est parce que c'est vraiment à vous. Parce que la place qui est l'eau, il doit être occupé tant qu'on vive. Cette place-là est à lui, donc vous soupirez, vous le désirez, vous faites tout ce que vous pouvez faire, mais il veut quand même qu'il soit là. Parce que pourquoi Parce que ça a toujours été sa place. Donc on comprend mon frère et ma soeur, c'est pour ça que nous, nous réalisons qu'effectivement que nous devons comprendre plus de choses pour que nous puissions vraiment aussi réaliser que le Seigneur, notre Dieu, est en train d'agir dans chacun de nous. Pour autant, qu'effectivement, que nous ayons ouvert, effectivement, aussi, les cœurs d'une certaine manière pour que nous puissions, enfin, le comme il nous dit, effectivement, aussi, il dit que vous avez fait bien la différence, effectivement, parce que c'était notre voix. nous l'avons de lire, Mais vous avez bien compris que c'était pas notre parole. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand la parole est approchée, ils bondissent. Oui, il a dit, il a dit, mais lui, il n'a rien dit. Si c'est Dieu qui parle. C'est pour ça que c'est, important. Il faut, parfois, vous vous vous rendez pas compte, frère. C'est ça, ce que, les il Jonas disait quelque chose qui m'a un peu... Bon, vous ne vous rendez pas compte, frère et sœurs, que euh, ça, c'est peut-être que vous ne le faites pas attention, mais euh, lorsque euh, un homme est sous l'onction du Seigneur, c'est lui qui sert Dieu et qu'il apporte la parole de Dieu. C'est pour ça que vous devez comprendre. Et qu'il est vraiment sous l'onction et qu'on réalise qu'effectivement, que le Seigneur est en action. Quand tu parles du mal de lui, tu blasphèmes. Et quand la parole sort, effectivement, tu critiques, effectivement, tu rejettes. C'est un danger pour toi. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas remarqué c'était plus l'homme, c'est le Saint-Esprit en action. Et avec la légèreté que vous avez, vous avez tendance à pouvoir critiquer, à parler, à dire de mal, à juger, à se révolter. Vous ne révoltez pas contre l'homme, vous révoltez contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup sont spirituellement morts. Ils sont là, mais ils sont morts. Pour avancer spirituellement, il n'avance pas. Il dit, mais frère, c'est pas possible. Comment C'est parce que la personne a franchi une ligne. Ah oui, c'est pour ça que nous devons être, Vous savez, <rire> c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir Jésus dans notre intérieur. Parce que si nous l'avons, on ne pourra pas blesser. Parce que ça te donne d'abord le respect... La crainte, l'atmosphère même que cela porte, effectivement, vous ne pouvez même pas ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Même si ça te blesse, tu dis, Seigneur, merci. Amen. Parce qu'il y a la crainte de Dieu dans le cœur de la personne. Et, et Dieu place cela pour préserver ceux qui sont à lui. Un élu ne peut pas blasphémer, jamais. Amen. Jamais un élu ne peut blasphémer. Amen. Et puis vous verrez, l'attitude d'un élu est toujours différente. C'est quelqu'un qui ne cherche jamais de problème. Mais les problèmes lui viennent toujours. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Mais c'est vrai, les problèmes viennent toujours, mais les seigneurs l'en délivrent toujours. Alors, euh, nous, revenons dans l'écriture que nous lisions, je pense c'était dans le livre de.. Euh, et alors, nous, nous comprenons aussi une chose qui est très importante pour nous, parce que dans c'était dans Jean chapitre 10, pour que nous puissions, parce que nous y étions, c'est la recherche sur les yeux des gens. Et, il dit une chose merveilleuse. Regardez très bien euh, ce que nous avons. c'était... Enfin, voilà. Alors, il dit, mais verset 26 dit, mais, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brébis. Vous avez compris maintenant « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Vous voyez, c'est pour ça que chaque fois que quand on avance effectivement et, et les flous prennent place, le Seigneur vient avec la lumière pour toi. Pour que continuellement tu ne puisses pas toujours fixer les yeux sur les hommes, mais que tu fixes les yeux sur lui. Eh, nous l'avons entendu aussi, non, dans Hébreu hein, chapitre 12, mais il est celui qui suscite Amen. Amen. la foi et l'amène à la perfection. Il est le chef et le consommateur. Donc, ma foi n'a de valeur que pour lui. Ah, c'est lui qui la suscite et qui l'amène à la perfection. Donc, effectivement, c'est comme, vous savez, juste un exemple naturel pour que vous puissiez comprendre cela. C'est comme quand vous avez des fruits effectivement dans l'arbre. C'est vert. Alors quand est-ce que les fruits mûrissent Vous avez remarqué, c'est quand le soleil s'élève. Parce qu'il faut que ce côté-là s'expose au soleil. vrai, il Expose au soleil, alors il vont mûrir. Mais si vous le mettez dans les ténèbres, vous allez avoir des sérieux problèmes. Pour la maturation, même le goût même, vous voyez, ce qui... il y a un processus dehors, effectivement, avec les... ce qui est la nature, qui fait que cela. Eh bien, c'est sûr et certain, cela. C'est comme ça aussi avec le Seigneur, notre Dieu. La foi, dans le sens qui est quand... est -se que c'est entre ses mains, parce qu'il nous a dit que nous sommes sauvés. Au moyen de. Et cela, ce n'est pas par nos œuvres. Et puis il nous a dit qu'en fait que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Pas ça, tout. Donc tout tourne toujours. Autour de lui, effectivement, pour qu'on puisse... Alors, il dit, euh, elles me suivent, effectivement, verset 6, il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Oui, c'est écrit, hein, c'est dit, « Elles ne périront donc jamais et personne ne les ravira de ma main. » Donc, si toi, aujourd'hui, tu es cette brebis, c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'effectivement, hein, une brebis a toujours besoin de son berger. Quand il devient indépendant, il prend ses décisions comme il le veut, c'est qu'il y a un problème, ce n'est plus une brebis, c'est un bouc. Et Dieu ne peut pas conduire les boucs et les chèvres. Ça nous l'avons entendu. Voyez-vous, la nature d'une brebis, c'est cette douceur en fait. J'ai rendu témoin d'ici, quand j'étais parti en, en, en Jamaïque, et, et là j'étais témoin, vous vous souvenez de ce qui c'est longtemps Et j'étais témoin de ce que j'avais déjà entendu, mais là j'étais moi-même témoin. On a pris la brébille, effectivement, sous mes yeux. Et on l'a liée sous mes yeux et ne bougeait pas. Et sous mes yeux, on a pris le couteau. J'étais témoin. On a soulevé comme ça, on a commencé à couper et n'a pas bougé. De tous les animaux, j'étais étonné. De mes yeux, j'ai dit, Seigneur, ta parole est la vérité. C'est pourquoi on dit de toi que tu es l'agneau des dieux, donc tu ne peux pas être un taureau, parce qu'un taureau, ça serait autre chose. Je crois que les corps auraient tué même les messieurs avec les couteaux. Mais là, non, c'est la vérité, C'est pas pour dire, mais c'est vrai. Prenez, prenez un bouc ou une chèvre pour pouvoir les gorger, Vous allez voir. Tu vas avoir des problèmes, peut-être s'il n'a pas bien saisi, mais les pattes tout ça qui vont partir. Mais la brebis, non, pas comme ça, pas de problème. Et se laisse effectivement ainsi couper la tête, évidemment, que les sons puissent arriver. Oui! en fait c'est l'image des fils il a dit mais brebis c'est notre image à nous Une brebis ne revendique rien on veut même lui ôter la vie il accepte. on veut même prendre même ce qu'il a aussi qu'il protège la laine eh bien, il accepte il laisse partir mais toi c'est un problème tu revendiques tout le temps, tu te plains tout le temps tout ne va pas bien tout le temps avec toi ça ne va pas toujours toujours, toujours, toujours des problèmes à tout le temps, tout bout de champ jamais on est toujours en paix avec toi il faut toujours que tu trouves quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu ne peux pas toujours quelque chose, trouver quelque chose qui va Trouvons les choses qui vont, pas toujours les choses qui ne vont pas. C'est vrai. Pourquoi toujours. Vous comprenez ce que je veux dire Soyons quand même différents. On doit toujours trouver nos choses qui vont. Chez nous, toujours tout va bien. Il n'y a pas de problème avec la soeur, tout va bien. Avec le frère, tout va bien. Mais il exagère, tout va bien. Eh bien oui, pourquoi, vous savez, pour quelle raison? Parce que vous ne pouvez pas régler les problèmes de quelqu'un. C'est Dieu qui règle les problèmes. C'est vrai, vous pouvez aller dans les tribunaux, les tribunaux vont même te donner la même raison, mais tu auras toujours un problème dans ton cas avec la personne. Mais quand Dieu règle ce problème entre toi et les frères, c'est terminé. Vous voyez le frère et les soeurs commencent à sourire. Alléluia, j'ai la paix. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais pas au tribunal. Hein. Quand ils sont au tribunal, les juges vont dire, oui, ils disent, le Seigneur, tu vas, tu as vu. Hein. Et puis l'autre, il dit, mais tu vois, je vais au cours d'appel. Je vais faire l'appel. Mais chez Dieu, il n'y a pas d'appel. Hein. Une fois réglé, c'est la paix pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez Cherchons la paix. Avec tout si cela est possible. Pourtant, cela dépend de vous, effectivement. Nous continuons. Il dit. Ils ne paieront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est ton assurance, c'est mon assurance. Là, on sait. C'est pour ça, frères et sœurs, peu nous importe ce qu'on peut même dire dans ce monde, frère. Peu nous importe, même si on dit qu'on va nous tuer aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On dirait bye bye, le monde, aura de nous reposer. C'est vrai. Frères que Dieu vous bénisse, vous qui, qui, qui vous réjouissez. Mais c'est vrai. Il y en a de ceux qui veulent. Moi, j'ai toujours dit, mais vous voulez vivre longtemps, pourquoi il bon, ne faut pas dire que le monsieur, il est. Parce qu'on m'entend des Vous voulez vivre longtemps, pourquoi Non, je parle aux croyants, pas à tout le monde, hein? Parce que les gens du monde, effectivement, ils font tout pour, pour vivre longtemps sur la terre. Mais c'est bien pour le programme. Moi, je dis peut-être que je ne dis pas ça de vous, mais je ne pose vous. voulez vivre longtemps, pourquoi <rire> Moi, je veux vivre les temps qu'il nous a donné de vivre parce qu'il nous a fait la promesse. Pour qu'il vienne, qu'on parte. Et ça veut dire quoi Si, si, si j'attends qu'il vienne qu'on passe, ça veut dire que moi je ne vais pas pouvoir faire des racines ici. Est-ce que vous comprenez Réveillez-nous. Je ne cherche pas à faire des racines ici. Donc si vous cherchez à faire des racines ici, est-ce que vous n'avez pas de lien avec le Seigneur Mais que, quel, quel est donc cet amoureux de amoureux qui ne voudrait pas vivre avec son amoureux répondez-moi. Vous n'avez quand même pas joué, Jacques, ah non, frère. Non, non, non, quand on aime, on aime jour et nuit, on veut vivre avec la personne. Ah, j'aime bien mon frère Jacques. Il répond avec un jeu, ça c'est vrai, parce qu'il y est passé dessus. Donc c'est normal. Chacun de nous doit quand même être. Mais c'est vrai, comment veux-tu Tu dis, tu aimes le Seigneur et tu veux qu'il soit encore. Qui... Non, non, non, non, si on l'aime, on veut qu'il revienne. L'Esprit et l'Épouse disent, Viens. Des <res> <cons. rire> oui, mais vous savez, je ne vous dis pas ça comme ça pour que vous disiez, non, non, c'est pour que vous regardiez vous-même ce qu'il y a dans votre intérieur. C'est pour ça que j'ai dit, mes frères, pourquoi avez-vous peur de tous les mesures qu'on peut prendre sur la terre N'ayez pas peur. De toute façon, le monde va passer. Qu'on fasse des pas des passes de, de, de, de, de, de sanitaires, j'en sais absolument, c'est maintenant même, même pas cela. Mais frères et sœurs, ils vont aller avec vous. C'est vrai, c'est vrai, qu'on fasse tout, peu importe qu'on fasse tout, évidemment. C'est parce que l'homme a abandonné la source de vie, la source de paix. Si nous étions simplement revenus revenir à Dieu tous, on n'aurait pas de problème. La contagion vient, on se met à genoux, tous les pays entiers, et nous prions. On court après, bon, il ne faut pas me prendre mauvais, parce que bon, il n'y a pas de problème. On court après, c'est les scientifiques qui c'est les scientifiques qui savent très bien ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est le masque. C'est bon, aujourd'hui, demain, enlevez. Parce que, bon, après, nous, comme vous avez enlevé, remettez. Non, mais Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez on, on, on est venu comme dans un tourniquet. On ne sait plus très bien ce qu'on peut faire. On nous injecte, mais on, demain, on attrape. Bon, alors, ça, c'est la quoi? Bon, enfin bon, ce pas mon, mon, mon discours, j'ai dit tout le monde, sentez-vous libre, ne dites pas non, non, que Dieu conduise chacun de vous. Et c'est simplement pour que vous puissiez voir que quand on se confie dans les scientifiques, on a vu que ont gens souci, un problème. Ils nous ont donné tout un telle mesure, ne sortez pas, confinés. et puis pour, pour faire barricade. J'ai parlé, je ne sais pas moi avec qui, je ne sais pas, pas avec qui j'ai parlé. Et à Bruxelles, on doit être masqué. On arrive en Flandre, on enlève le masque. Donc le virus, il vient. Il dit, oh, c'est la frontière de la Flandre. Non, je reste ici. Je reste à Bruxelles, je ne vais pas traverser la frontière. Ah oui. Bon, mais ça c'est scientifique. Hein? Et puis pour le restaurant, pour aller manger un petit, un petit tourné d'eau... Ah, aujourd'hui tourner d'eau tu ne peux pas faire autrement, il faut pas sanitaire c'est ce que l'on dit, bon maintenant parce que j'ai chez lui aussi alors si, mais quand tu rentres dans le restaurant tu dois d'abord faire le pas sanitaire et alors qu'est-ce qui se passe c'est que lorsque tu rentres on a testé ton pas sanitaire tu vas t'asseoir pour pouvoir manger, on te sert bien tout ça, mais maintenant tu peux aussi rentrer dans le restaurant, parce que pour aller aux toilettes il ne faut pas le pas sanitaire non mais c'est sérieux ce que j'ai dit. Donc tu n'as pas besoin de passe sanitaire. Donc il est prévu donc que tu peux aussi entrer dans, dans les restaurants sans passe sanitaire. Pour aller au service. Mais écoutez encore, tu peux rentrer aussi dans le restaurant. Vous voyez le comptoir. Tu t'assieds au comptoir, tu n'as pas besoin de pas sanitaire. Tu peux manger au comptoir, ou soit sur la terrasse extérieure. Ah oui, alors dites-moi, les virus viens Il dit, tous ceux qui sont assis. Je n'attaque pas. Mais ceux qui sont au comptoir, qui mangent au comptoir, alors là, faut que compreniez. ce que vous comprenez. Est-ce que vous saisissez? Non, c'est simplement pour que vous puissiez voir. C'est pas pour que vous puissiez vous fâcher, frère. Non, non. Vous puissiez voir la différence quand Dieu fait quelque chose et quand l'homme fait, il y a toujours de l'imperfection. C'est pour ça que nous avons besoin de revenir au Seigneur. Frères et sœurs, c'est pour votre bien. Avoir confiance dans les seigneurs, peu importe, frère, qu'il y ait des contaminations au nord, au sud et à l'est et à l'ouest, hein, même si on passe, même si ça nous a touchés, ça va partir. Nous ne devons pas être un peuple de peureux. Amen, ouais. amen. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, moi ouais, j'ai dit les informations, ça à mettre de côté, ça ne sert plus à rien, parce que tu rentres. Oui mon grand, c'est vrai. Tu, tu vas aux informations, corona, corona, corona, corona, corona, donc tout le monde est paniqué, corona, parce qu'il dit de dans le frigo, corona. Dans, mais c'est vrai, partout vous allez, Corona. Mais c'est vrai, comme si les gens vont respirer. Parce que c'est les tactiques de l'ennemi, non Il met la, la feuille dans le cas, mais toi, tu fermes tout. Tu prends les saintes écritures. C'est lui qui demeure sous la bulle du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es ma forteresse, mon soutien, mon secours. Quand je bat dans de l'ombre de la mort, je ne crie aucun mal. Tout ça, c'est à toi. Et tu t'élèves et tu pars. C'est tout, frère. Donc là-bas, on te fait peur. Ici, toi, tu prends la parole qui te fortifie. Agissez comme cela. Et la Bible dit que nul ne ravira. Bien sûr. Et quand Dieu te tient... Mais où est-ce que le diable va t'avoir Il va essayer, il va essayer, mais toi tu restes là-dedans. Frère, il ne peut pas te ravir. Toi, sois rassuré, consolé par le Seigneur. Et nous continuons ici, il dit, verset 29, il dit, wow. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut le ravir de ma, la main de mon Père. » Frère, qui peut te la, ravir de la main du Seigneur est-ce que vous comprenez Il a une façon de parler tellement extraordinaire qu'il faut être spirituel pour comprendre. Regardez bien, hein. Ici, ici, ici, écoutez bien. Il dit, verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle. Donc c'est lui qui leur parlait. Okay, Auquel il posait la question, mais tu le tiens en tourment en suspens, vous comprenez, non Puis il dit, je leur donne la vie éternelle. Et puis, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est Jésus qui voyait. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Et plus bas il nous dit ceci Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père Amen. Alors ils sont dans combien de mains <rire> Alléluia Est-ce que vous comprenez Amen. Et ils écoutaient, ils ne comprenaient rien Mais les brebis quand ils entendaient Ils disent gloire à Dieu Amen. Donc s'il a dit que nous sommes dans sa main Amen. Et qu'il parle que nous sommes dans la main de Dieu C'est que lui il est Dieu Amen. Ah oui, regardez, il regardait, il ne comprenait rien. Regardez frère, pour que nous, pour nous, nous allons arrêter, nous allons prier. Regardez, verset 30, il dit, Moi et le Père, nous sommes. Ah, ça c'est... Vous savez, il a ramené maintenant la lumière encore plus pour eux. Un... C'était la bombe. Il dit, pardon. Ah, vous connaissez, les juifs connaissent quand même. Il dit, tu dis, toi et le Père... Maintenant, il nous a clarifié, non Nous étions dans la salle, maintenant, il, les clavier, il moi et le Père, nous sommes. Donc... Est-ce que vous comprenez non? Maintenant, regardez, la question suivante. Alors les Juifs, vous comprenez maintenant, ils ont réagi. pris de nouveau des pierres pour les lapider. <rire> J'aime Jésus, frère. Il faut l'aimer, frère. C'est-à-dire que c'est pas qu'il faut, mais c'est pas quel mot on peut utiliser. <rire> je ne sais pas mon grand, mais parce que quand on dit faux, il faut, c'est comme si c'est une tuto forcé à pouvoir. Vous comprenez Il y a peut-être un autre verbe qu'on peut utiliser. Vous comprenez quand même Si je ne sais pas utiliser les mots, vous comprenez. Donc quand on enlève il faut, c'est un, un mot qui, qui, qui doit être dire que, mais vraiment, pas il faut, mais ah là là là là, je ne sais pas trouver les mots. Mais vous comprenez parce qu'il faut, c'est comme si on vous oblige. Là, vous trouvez agréable, vous trouvez plaisir, vous trouvez bon, et vous l'appréciez, et vous l'adoptez, et il est à vous. Est-ce que vous comprenez Amen. Alors, parce qu'ici, il dit, les Juifs lui disent, les, les, les Juifs prient de nouveau des pierres pour les lapider, et Jésus leur dit, j'aime Jésus, hein? Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Parce qu'ils avaient les pierres, non Il dit, mais dites-moi. Pour laquelle... <rire> il est spécial, hein? Ah oui, il dit, mais pour laquelle, donc, me lapidez-vous. Donc, vous, vous avez pris les pierres, vous voulez me lapider. Il dit, bon, je vous ai fait voir tous ces bonnes œuvres. dis, mais pour laquelle vous voulez me lapider Dites-moi que... Vous comprenez ce qu'il est... Vous la question, non Dites-moi, pour quel bonheur que moi j'ai fait ici que vous devez me lapider Alors, maintenant, écoutez la réponse, hein? Ils sont curieux. hein. Les juifs lui répondirent. écoutez, très bien. C'est n'est point pour une bonne œuvre. <rire> que nous, écoutez bien, que nous te lapidons mais pour un blasphème. Et pourquoi Écoutez bien, parce que toi qui es un homme, toi qui es un homme, vous avez, vous avez compris Parce que quand il leur a dit, moi le père de Somme 1, ils ont compris. Parce qu'avant, ils ne comprenaient rien. cest à ma mère, effectivement, ils ne comprenaient pas tellement très bien, mais il a dit, bon, je vais clarifier un tout petit peu. « Moi et le père, nous sommes un. » Alors, lui dis Pardon ah, ?»« Non, ah. tu as parlé que Dieu, tu fait brémi de bébé, en de Dieu et puis de toi. » Il dit, « Tu dis maintenant, toi et le père, nous sommes un. » Ça veut dire que... Veut dire, mais, donc, toi qui est un homme qu'on connaît ici, tu te fais... Ah, il n'a pas dit un hein, petit Dieu. Dieu Ça veut dire que le Dieu tout-puissant, c'est bien toi. Mais il l'a dit clairement. Ah oui, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et puis ils ont compris, ça qu'il dit, mais c'est un blasphème. Il dit, toi qui es un homme, effectivement, que nous voyons, tu te fais Dieu. Vous avez dit, avec des majuscules, hein, tu te fais Dieu. Alors, écoutez bien, il a toujours une façon de répondre merveilleusement. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi C'est toujours important que toi, tu connaisses la parole de Dieu. La parole de Dieu fait partie de toi pas aller lire des photos romans de ceci et de cela ça sert à rien ça fait pas partie de ta vie ce sont des histoires Amen. frères et sœurs jeunes filles et jeunes hommes apprenez à lire ce qui vous concerne Amen. ce qui vous concerne c'est la parole de Dieu c'est vrai c'est pour ça qu'il a dit médite ma parole jour et nuit c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras ah oui même nos enfants nos petits-enfants la parole de Dieu aussi longtemps que nous vivons la parole de Dieu les concerne « Ah oui, vous voulez d'abord aller acheter des grands BD qui sont pour vos enfants, qui leur montrent effectivement le des du à gauche et à droite ?» Commence d'abord par la BD de bande dessinée de la parole de Dieu. Oui, je l'ai dit parce que je l'ai fait. Quand mon fils qui est là-bas, était bébé, petit, venez venait voir à la maison. Et quand les dessins animés, c'était toujours des dessins animés bibliques. Il est là dans le fond. Et, et les, les bandes dessinées, je les ai encore dans la cave. Pas tout ce qu'il avait, c'est seulement son fils maintenant qui voit les vérités. Ah, ah, ah oui, Solomon ne va pas aller loin. Hein. Et Solomon, il est dans les mêmes bandes dessinées que son père. Il est les Bibles avec des images. Toujours. Ah, ah bah, oui, vous voulez que je lui montre quoi? Miss Clore. Ça ne fait pas partie de sa vie. Et puis il porte le nom de Salomon, Adam Salomon. Il ne s'appelle pas musclot. Vous comprenez Donc il a une référence dans la Bible. Donc tu t'appelles comme ça parce que dans la Bible, il y a ça, ça, ça. Donc connais les scènes d'écriture. Josué l'a dit, moi et ma maison. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, lève vous nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons chanter ces cantiques. Viens, mon grand. Regardez les oiseaux du ciel. Il ne sait ni ne moissonne Vous la connaissez, non oui. Dieu vous bénisse Merci Numéro 133 dans les fêtes Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment ni de moissonneurs, mais nos seigneurs lui nourrissent de vous.